Comme alternative européenne, à l'heure actuelle, les choses sont compliquées puisqu'il faut qu'on arrive à faire émerger la mobilisation citoyenne. C'est ce que les Grecs ont réussi à faire, c'est ce que l'Espagne a réussi à faire. En France, on essaie. On va d'ailleurs organiser le 13 et 14 juin à Guéret une grande mobilisation sur les services publics. Donc, D'ailleurs, d'où notre présence ici, on tient un atelier lors du forum des alternatives, et on pense en effet que ce qu'il faudrait c'est un projet européen alternatif basé sur la solidarité, et qui dit solidarité dit évidemment service public, et par conséquent il faut essayer de revenir sur tout ce qui est libéralisation et démantèlement des services publics. À l'heure actuelle, sur le rail est concerné, puisqu'il y a le quatrième paquet ferroviaire, il y a le rapport Durand qui, qui est tombé et donc qui signifie la, la fin mettre en train équilibre des territoires. Euh, il y a évidemment euh, l'école qui est concernée avec une forte mobilisation, notamment à l'appel de la FSU qui appelle d'ailleurs euh, au rassemblement donc qui aura lieu euh, euh, à Guéret. et il y a euh, l'ensemble des services publics qui sont concernés, les bureaux de poste. Vous avez entendu dire que euh, 7000 euh, bureaux de poste risquaient de fermer et d'être remplacés par des points dans des supermarchés. Donc on est dans une, une autre logique et tout cela est induit par le libéralisme qui est prôné par la Commission européenne. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui c'est que les citoyens se mobilisent, que l'on ait euh, une euh, une mobilisation entre les citoyens, les élus et les forces syndicales, associatives et politiques. Et donc c'est ce qu'on essaie tous, je crois, en ce moment, dans la gauche, en France et en Europe, de construire. Et il faut qu'on arrive à avancer dans ce sens.